Les montagnes qu'on est en train de survoler, c'est l'Alaska. C'est le plus vaste et le plus sauvage des états américains, qui fait environ trois fois la taille de la France, avec moins de 750 000 habitants. Autant dire, un véritable désert humain. Le 31 juillet 2018, on s'était donc donné rendez-vous à l'aéroport d'Anchorage pour pouvoir se retrouver tous les cinq. On avait comme projet de partir 15 jours en camping sauvage pour faire un road trip de plus de 3000 km à travers tout l'Alaska. Tout ça avec un objectif en tête, partir chasser des paysages pour se les faire tatouer, perdus, en pleine nature. On est en direction du sud-est, vers 8 8h. On a repéré qu'il y avait des glaciers sur la carte et du coup on va essayer de se balader autour. Et si on peut commencer à tatouer de demain... le point commun là du coup sur notre histoire avec le tatouage et, la, et photo. la photographie là ça va vraiment être la manière dont on rapporte et on capture le paysage et l'image tu vois pour l'emmener ailleurs comment est-ce que tu, tu transformes un, un truc que tu vois là à la photo et comment tu le transposes sur un tatouage aussi l'idée de capturer un paysage tu vois elle est exactement similaire toi tu captures avec ton objectif moi je le capture avec mes lignes tu vois Mais c'est juste que... Ils sont en train de demander au mec des télécommunications qui a l'air de bosser là-bas. Mais non si. AT&T, c'est Landon. Hey, uh, we're calling you because we're in front of the, the gate. You're at Lion's Head. Yeah, that's it. And um what is your name? Alexis Malin. Alexis, give me a call when you're off-site there so we know you're okay. Il y a une ambiance bizarre, c'est super calme. Ouh. Ça, ça c'est impressionnant en fait. Bah... voir ça et me dire que ça, je vais l'avoir bah, là, sur mon bras. Ça fait grave. On part sur euh, une observation du paysage, un peu sur le même principe d'une photographie. Ouais. Du coup, sans aucun dessin préparatoire, directement euh, reprendre le paysage et les lignes majeures s'en décroche Ça va. Oh, encore... bon. Alors, on vient de se lever, euh, il ne fait pas très beau aujourd'hui, il y a pas mal de pluie, Bon ça va il ne fait pas très froid, là pour l'instant on, on prépare le petit déj avec un bon petit café pour être en pleine forme et ensuite on va partir pour une randonnée, euh, on va voir ce que ça donne mais ça devrait être assez bon. On a monté jusqu'ici à peu près. Ouais, bah ouais, Et les escales vont être là du coup. Le problème c'est qu'il fait hyper froid là déjà. Ouais, il y a vachement d'eau qui tombe. T'avoues que le... le souffle un peu c'est pas hyper rassurant. En fait. Vu le spot, mais que c'était pas genre même la cave, elle était trop sombre. Tu vois, on aurait trop pas pu tatouer à l'intérieur. Mais c'était trop froid. Ça dégoulinait. Oui. Ouais, il y avait le souffle froid là à l'entrée de la cave. C'était quelque chose. Bon ben, il y a balle de pluie. On est bloqué dans la voiture. Et puis euh, on va voir ce qu'on peut faire, mais je pense que euh, si on va sur la route jusqu'à Valdez, il y a genre 7h30 de route. Heures. De toute façon, il y, a 15, il y a 15 000 glaciers, on verra bien, puis dès qu'il y a un espèce de petit bouton, on essaye de sortir, faire une petite rondeau et... On ici voir but I'm mais je suis where où vous turned où nous turned ça fait deux jours là qu'on est toujours sous la pluie. On a un peu marre de rien faire donc on part faire un trail là pour faire un ferrage à côté d'un glacier. Et puis voilà, si jamais le temps se découvre, on va essayer de revenir. Mais sauf qu'il y a un moment, ça dit, il va peut-être pleuvoir jusqu'à demain matin quoi On attend jusqu'à demain matin. Et on fait quoi bah, ouais. Ouais, On dort non, sur mais... les cailloux là Bah ouais. Mais on va pas dormir là-dessus Bah on va chercher un petit camp un peu plus loin quoi. Bah voilà, au moins ça c'est une solution de repli. Si genre, si genre à... si à... C'est un peu le lieu pour, mais... Bah là ouais. Bon, il est pas si gros, mais... Voilà une bonne chose qui se passe aujourd'hui. Le repas. <rire> le dîner. Et ouais. La bière qui est putain de bonne, hein. ah mais j'avoue, j'ai trop la dalle pour me contenter d'une un, petite part de cette pièce. Voilà. C'est énorme quand la, le brouillard il s'est dissipé. Ah, j'avoue, il n'y a plus rien On vous, voyez vous voyez plus coup. rien et maintenant, ah, c'était un nuage qui devait passer quoi. Il bah, y a une butte aussi. Ça fait trois jours qu'on qu esquive la pluie. On vient de trouver une énorme plaine avec une espèce d'accalmie. Et surtout ces deux montagnes là, avec la rivière. Le spot c'est genre. C'est l'étendue absolue quoi. Il n'y a rien aux alentours. Et moi c'est vraiment ça qui me touche. Ça, ça me fait vraiment de l'émotion. On est en train de setup toutes les affaires pour aller tatouer au milieu de cette steppe. Mais comme tu vois, il y a un petit peu de vent. Thank you. super stylé putain. Trop bien. Bah là, ça donne des frissons quoi. c'est ah Ouais, ouais, c'est ouf. Bien, euh, ce est... En gros, le petit feu qui est euh, là, là. au premier plan. Tu t'es chauffé, mon gars. T'as jamais vu. Euh... On l'a fait, <rire> les gars. J'y <rire> croyais plus, mais. Top yeah. right here. Okay. Top glacier, oh, Après ces premières journées à devoir obéir aux intempéries, on a décidé d'abandonner nos tentes, mais juste pour une nuit. On s'est donc reposé à Fairbanks dans une petite auberge, au sec et au chaud, pour pouvoir mieux repartir ensuite vers le cercle polaire au nord de l'Alaska. Okay, Get to the ocean mastery, this land unit. is where you need to cross il a neigé il n'y a pas longtemps donc euh... ça donne un panorama mais malade mental. vu une vallée comme ça et avec les montagnes autour, moi non. Ça a l'air complètement malade. Bon bah là je crois qu'on est descendu en dessous de zéro. Il doit faire euh, moins de On va monter là sur l'espèce de petite crête qui est ici. En amenant le tatouage dans cet environnement, l'idée c'était un peu de s'en servir comme d'un appareil photo. Genre, tu te balades dans la nature, tu trouves une scène avec un cadrage qui te plaît, et quand tu sens que l'angle est parfait, tu rentres l'aiguille dans la peau comme si tu appuyais sur le déclencheur de l'appareil. À ce moment-là, les lignes des montagnes, qui sont analysées par les yeux, viennent directement s'imprimer sur la peau. Au final, c'est un moyen comme un autre de rapporter un souvenir de voyage, sauf que celui-là tu le gardes tout le temps avec toi. complètement genre sur une déserte On va aller là dedans Il est 21h hein. On commence notre randonnée il y a 21h J'espère qu'on sera prêt parce que c'est le premier jour de la grande épopée dans le cercle polaire. Vous avez pas monté les tabourets Ouais, sinon je suis attaché au sac. Mais... Souvenir par contre, on les mecs mac très très, cheese, ils très américains. C'est pour ça qu'ils ont pas tous hyper bien cuit. Bon On se réveille dans l'Arctique. Et on n'a pas forcément un matériel adéquat. Il caille de ouf! On a tous hyper mal dormi. Et on est le 10 août! <rire> Heureusement qu'il y a le petit thé pour réchauffer. Il y a de l'eau là qui chauffe? Mais c'était une petite nuit bien hardcore comme il faut. On chauffe nos pieds. Sur un terrain de, de. un champ de patates, on peut le <rire> dire, un champ de patates de Là-bas c'est cool, c'est bien loin et tout, et moi j'aime bien. En plus ça va un peu nous réchauffer les pieds là parce que là ils sont un peu. Euh, comme des petits knackis congelés. marcher euh, une heure ou deux là je sais pas trop il y a une bête de vallée avec une petite rivière en bas là il y a une grande montagne avec des espèces de grandes balafes dans la terre noire c'est trop trop ouf. la déconnexion c'est pas forcément lié à la nature c'est plus le fait de pouvoir se retrouver seul et de prendre du temps pour penser par soi-même et aussi de voir le monde qu'à travers tes propres yeux c'est plus sortir de cette espèce de chose, d'imaginer de, des endroits dans lesquels t'as jamais été à travers des, des vidéos, des photos, et juste tout voir par toi-même. L'Alaska, je pense qu'on s'en faisait tous une idée avant d'y être. Et moi, dans ma tête, j'avais vraiment une image de l'Alaska qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu réellement là-bas, en fait. Euh, gars, y a personne qui va chercher là Et je pense que la déconnexion, c'est peut-être ça. C'est juste un retour à la réalité, loin des réseaux, où tu penses et tu vois par toi-même. Donc rescue vous ne tout Pour il y a beaucoup d'exploration que vous pouvez faire ici. En fait c'est l'espèce de zone à ours, elle est les... genre comme ça quoi. Petit ruisseau, il fait ça quand quand j'étais dans le bus, je, je voyais, voyais un petit ruisseau là. ok Donc je pense que c'est exactement au point rose là qui nous a déposé. Okay. Oh, Enfin, on a enfin fait une rando sous le soleil et euh, on a trouvé un spot assez tonnerre. incroyable avec une vue sur toutes les montagnes en neige derrière du Denali. Pour moi c'est quelque chose de fort, d'unique, euh, peut-être aussi d'impressionnant et euh, c'est sûr que je vais être surpris mais euh, c'est ça qui m'intéresse et qui, euh, qui me donne envie d'essayer de, en fait. Let's go C'est parti okay, go. <rire> Pour un premier tatouage j'ai vu le cadre, c'était le moment ou jamais. Et puis le voyage, c'est pas que des paysages, c'est aussi les gens qu'on rencontre et qu'on croise sur notre route. C'est une sorte de symbole de tous les moments qu'on a passé avec eux. Au final, je trouve que ça crée un beau lien entre la photo, le voyage et le souvenir.